Allez, ah, let's go! Allez! Ah! Il est là. Oh non, ils sont deux. Il y a un droit dans l'hangar aussi. Il y a une très bonne manette aussi le score, c'est vraiment les gars. J'en ai fini, La deux La poupette. C'est les Explode! Détruit! J'arrive. Là, ah, le long premier ouais. J'en ai fini 3 La du coup. La folie, gros. Ils ont pris cher. Oh, Au bah. revoir. Il, il joue les hélicos là, je l'entends depuis 600 ans. Il je vient le de monter, table pompier. Okay. Table pompier là. Savoir que s'il joue, il a plus d'hélicos. Euh, vas-y hein. ouais, ouais. Il a plus d'hélicos. Je vais y aller avec euh, GSDM. Il est à il l'étage. À terre. Les deux à terre. Alors toi aussi. Tu sais qu'il y en a un, je l'ai tellement brain, il est il venu. Floor, vers... Il nous flanque, il nous flanque, il nous flanque il va monter. Oh la la. L'autre il a essayé de faire pareil, je l'ai tellement brain, je me suis retourné, je l'ai attendu gros. On a beaucoup d'argent là. Oui, on peut buyer. On peut buyer. Go buy On fait ça contre Harris et Sevan genre en gros. Je et en braille. fait on fait leur classe, ils font nos classes dans la game. Inter. terre. T'as la folie. Avec, avec la M16 que j'ai ramassé. Hein. Mais ils meurent Attends, Il meurt quand bon. Euh Léo c'est ce que tu m'as fait faire est là Oh fait c'est ma droite Alors alors là attention ce qui va leur arriver à eux A terre Baby comme Oh les noms Tu l'as vu Lolo Non m'explose pas m'explose pas C'est fini alors, vous savez que le mec là... Oh putain, voiture, voiture Oh Non FOU Ah y'a son pote derrière. Oh non, il a drop avant Il a pris beaucoup de balles. Il va être stun. Dans mon dos, dans, dans mon dos les gars, dans le hangar, dans le hangar J'ai le hangar. Il est à droite, c'est il mort. Ils sont tellement nuls. Oh gg par contre, la M16, c'est indécent ce que ça met, gros. Eh oui, gros, je t'avais dit le ref. C'est indécent ce que je mets. Des mecs close range comme ça, gros, ils prennent des trucs. Ah oui, oui non, mais la M16, c'est n'importe quoi. Et puis en plus, à la manette, ça le croit Alors, vas-y, euh... Bon. As la scuff, c'est n'importe quoi, gros. Eh oui, gros. Plus à la scuff, quand même. Hein, oh, baby ça. Tu l'as vu Attention, vous <rire> Tu lui as rendu ça... A test of his own medicine. <rire> Là. Touché Break shield Touché A terre Oh très bon ça Oh là là, là là là là la La M16 manette Ah <rire> Et oui gros La M16 manette Ça va là. Alors eux là Droit dessus E euh, gros un tout droit Ok alors eux ah, Vraiment là okay. Je les ai vu Je les, les ai Ils vont crucifier au bordel là. Hein. on A terre bah t'inquiète, t'as pas, pas besoin de le finir, frappe. je m'en occupe. Ah tu m'as explosé. Euh... Que, oh merde, c'est vrai Ouais, ouais, bah tu vois, oh bah c'est comme vois toi. Bon, ils sont où les types en véhicule Tu mets une balle de sniper, tu vomis en live. Il overreact à son prime, tu dégueules. Il overreact à son prime Tu changes la scène, full cam, tu dégueules. Je dégueule en live. C'est merveilleux Regardez, divertissement. Il a la gorge pleine de morceaux de frites. La folie. Oh, je me fais chier. Oh, toi, mais je Merde. GG Lolo, ils sont où les mecs 116, 116 là, vers là là. 116 ah, okay. pas Oh Oh, oh son... Break dedans. Les okay. autres ils sont devant nous, hein, devant nous les gars. Salut les filles ah, Tiens Victor, il est encore là. Hein. Ouais oh, ouais. Pas très content. Voture à droite Attends, attends, attends, attends, attends attends. Baby, come on <rire> T'es vraiment un sagouin sérieux. La d'hermoso J'ai <rire> avec toi Lolo. Là là là. Qu'est-ce qui rend là? Fais de la capouira! Je lance une grenade paralysée. Vas-y, hey. oh, mec! Où ça? Clem A gauche, gauche, gauche, gauche. Double ah encore un troisième? Ah, je peux pas, je peux pas lui. Et y a des self je pense. J'arrive. Grenade Faut savoir que ça a envoyé le chargeur à côté. Il est down le mec. Ah, j ai j ai il est top sur le toit, sur le toit toujours. Sur le toit, sur le toit. Sur le toit gauche. Euh, euh, il est break il sur le toit. -il, il est sorti. parti là-bas. Surtout là-bas. là bas tout. Là-bas. là bas là Oh il prend la caisse Il se fait exploser par un gonze Ouais sur la route Pas vu le mec Oh Là tu me l'as volé là Ah les gars a pas de volé je monte mes camo Il monte les gars à gauche à gauche à gauche à gauche a un sniper là Dans le bâtiment, il était dans le bâtiment Oh là là, il est passé dans le mur Aïe Oh le bâtard il m'a enculé Je suis mort, il y a deux mecs minimum avec toi Ah je suis baisé À terre il a encore un mec dans le mur. Côté gauche, il va le raise il Enfin, il va vers lui instant, vers son pote. T'as dit à gaz. Il revient, toi, Zach Fini. À moins de que mon cette game là, j'ai C'est quoi ton personnage Tu vois, on le fait le break Je crois que c'est 17 ou 18. Oh bah il common on peut se faire une petite. Non non mais ne vous inquiétez pas, pas je me le fais tout seul, jouez non, non, non Alors moi j'adore faire ça gros <rire> J'ai des stuns, j'ai des grenades, je suis au sniper, je break <rire> un mec, je te le ping <rire> Par contre l'hélicoptère il est pour moi Ah okay. oh, s'il est pourri pour pas pour moi hein. Et pourquoi la roquette... Il, le... il arrive pas à jump il arrive pas à jump Tu sais que j'ai tiré un chargeur entier, pas touché une fois. En vrai, je, je te le laisse, moi, je m'en branle. Ah bah j'en... <rire> j'ai vu, j'ai dit ça, j'ai vu l'autre animal. Non mais l'autre animal avec son putain de rocket, gros. Mais... Je peux envoyer un drone, si vous voulez Vas-y Vas-y, mon petit ref J'en ai encore dans la Elles sont bien les games On a eu une game de merde au début, les games sont oui, bien Oui, là, là, là, la famille, là, là, ça, ça, ça rigole. Là. Ils sont 12 millions, alors Tu sais qu'il y a des moments où je touche 0, gros Ah, ils sont deux 2 à ah, mon ping vert Oh mais attends, y'a un mec devant moi Break. GG. Oh la putain. J'ai joué parce des que j'ai été vraiment nul là. Ok, à gauche y'a un mec, étage, deux mecs à gauche. Oui, oui, top, top, top, top. je para. Etage je ou top Je para. Ok, top. étage Break shield okay, Il est mort. Ouais, bien joué. Ok, je sais pas ce qu'il branle. GG. Par exemple, passer Ils ont passé, eux là, une minute en enfer hein, ce qu'ils viennent de prendre. Hein. Mais <rire> non, je suis <rire> gag Oh Quoi de quoi de quoi de quoi de quoi de sa oh, mère Ou ça ou ça A ah, gauche oui. là-bas, à gauche là-, -bas, à gauche, là -bas. Regarde la roquette tu crosses deux. Faut lui mettre là, non fake à travers les arbres. Dis ça je suis là. Oh, à gauche, je crois que Ah, je suis mort. Ah, c'est fini pour moi. Oh Il l'a sorti dans la foulée frère Non mais attends, go baby. Incroyable J'ai mon goulag, je l'explose les gars et j'arrive. Vas-y. Vas-y gros J'adore dire ça il est lui. Il est... Ouais, dedans. Touché. Quatre fois. Il est sorti encore. Je le vois pas. Parti à droite, je pense. Non, il est là. Ça joué, gros. Voiture euh, dans le village. Il y a il moins une 60. Ça hein. de... Ah oui, top bank. Top bank, top tout, bank. 3. Ils sont trois. Je suis en train de break. Deux breaks. Bien joué, gros. Ok, j'en ai break deux. Ils sont redescendus. Ils ont compris. Ils sont pris direct des gros colis. Dans... dans 3 secondes, le mec, je l'explose. Ok, top bank oui. encore. Ah non Il est mort. J'arrive. Je peux Peu retomber sur mes armes. Il est... ouais il est... oui. Ils sont complètement à chier. Hein. Ah ouais, merde, non, ils sont complètement dans de... Ils ont mis des mines. Je, je vais juste le texte. Mohamed l'a mine. Pas touché. Ok, à terre. Et para, tu peux y aller. Il m'a stuck. Enfin, il y a un pas stuck, mais il y a deux down. Hein. Faudrait monter là. Vas-y, si, j'y vais. Je remonte avec toi, je me suis plate, j'arrive. Ok, Outre. à gauche direct et à gauche direct et en face il est break. Oh j'y suis allé vraiment comme un débile. C'était le meilleur moment d'y aller en vrai. Ouais. Ah il attend, il attend au dessus. Il est en haut. La, zone de la push ouais ils sont 3-3-3 en haut 3 en haut. On en haut. Ah, donc on les white on fait quoi Ouais ouais on les white on les white. Vous gros, pensez que je peux aller au loadout direct ou pas hmm, Ça fait pas. je sais pas. J'ai une idée Ah non non il y, y en a au top ils là. Oh, ouais, là. ils sont encore là, ils sont encore là, on peut pas les jouer, on peut pas les jouer gros. Ah ouais merde mais j'ai fait Moi je pensais que j'étais tranquille moi. Un down de mine, on peut envoyer des semtex. J'ai broc. On fait quand les joue Non, faut attendre qu'il push, la zone va push. Hein. Ah oui, bah oui. Un encore down, ça du fait coup. deux down. On peut les push là en vrai. Par les escaliers Ouais, vous pouvez, ouais. Deux down à hein, quand même. Il viendrait. En réa. J'attends, j'attends s'il jump. J'ai zéro plaque. Un autre Bien joué. Dead. Ouais, GG, putain, quelle bande de. On se bat là-bas là. Ça a réa à droite. Ah, ouais, au top. Oh, t'es un malade mental, un down, sérieux. Je l'ai vu la roquette. Hein. C'est le Sigma, ça Ouais, ouais. Encore un down y a un shop à gauche qui a l'air d'être. Enfin, un shop. Ah, ça m'a tiré à droite. Ah, top droite. Ça, ça me tire encore à droite. J'ai okay. down. Ça m'a down. Ah, bah, il sniper sur vous. Okay. Oui, ils sont top stat, fais gaffe. Ouais, ils sont top stade. Je pense que je peux te chercher, Zach. Vas-y, vas-y. Ok. Il faut rester dans le village, il faut rester dans le village, absolument. Et après, on va te barcross aux tentes. Y'a y a un mec aux tentes à gauche. Je l'ai vu un petit peu plus loin. C'est un monstre de m'avoir réagé, yeah, bro. Tu sais que je croyais vraiment que c'était fini pour moi, gros. Ouais, y'en y en a... Euh, dans... Etage stade. Ouais, et stage stade. Deux mecs, deux mecs étage stade au scope. Bon, ça passe extrême gauche. que des scopes dans Ça ce passe jeu. extrême gauche, euh, moi. Un down. Super. Il faut s'avancer jusqu'aux tentes, à gauche là-bas. Top, top Stad, top Stad, à terre. Il y a un down et je suis mort de la gauche. Il y a un down à gauche vers mon ping là-bas. Et il y a un autre type au scope. Oh ah non, je suis. mort. C'est un mec au scope à gauche Ouais, ils sont plusieurs. À terre. Reprise. Il y a du monde à gauche là-bas. Là où t'as un mec à quatre types. Euh, top okay. Stad. Top, stade. top ok. okay. j'essaie de me mettre safe. Hello, je top stade. je suis safe si tu viens tout de suite. J'en avais down un Top Bien. À gauche, ils sont dans l'hangar, je pense. Dans le hangar, j'en ai fini. hein. Enfin, devant le hangar. Putain, topstad Top c'est vraiment des petites salopes quand même. À gauche, il y a sûrement des mecs. Ah, ils vont devoir sortir. On scope. Un mec ouais, est descendu un, un, à droite. vient de sortir, deux Touché, ils sont là. Je place un les cibles, les cibles, les cibles. la zone qui push vers vous. Ils vont devoir sortir, hein. Frappe de précision, j'en ai un. On met une frappe, ouais. J'en ai down là. Aïe, top stade. Mais c'est un truc de ouf Allez surtout sur toi, la frappe Ouais. Donc on a un mec grand top stade et un mec premier étage Ouais, elle est bien la zone pour nous, là, en vrai. Il reste deux teams. Je sais pas comment on va faire pour gagner gros mais si on gagne c'est... Un mec en bas de moi, devant moi. Ah ça me tire, ça me tire, à gauche, sûrement en haut à gauche à l'étage. Oui. Un mec encore Je suis avec toi. ça à droite, à terre. Un autre, un autre, un autre, nice. sur moi. À droite et un au sol là. Un au sol par terre, l'autre il fait à derrière. Reste plus -y a deux mecs derrière le mur. Les deux autres mecs sont dans le gaz. Les deux autres mecs sont dans le gaz, ouais. Ah, Derrière toi à ta droite. C'est pas mal. Bien joué. joué L'autre aussi. Là, à ta droite. Bien joué. Il reste ah. trois mecs. Ils sont Il y en a qui sont en dessus mais je sais pas s'ils peuvent revenir. La zone de la zone de ah. Il reste deux mecs. Il 1v2 sur la même team. Tu penses qu'ils sont où Tu penses en top stade tu Non. Pense pas, non non, pour moi ils sont pas top stade. Toi à ta gauche pour moi là, yes, au dessus de toi. Il trompe, il trompe, parachute. Ah, A ta gauche, close. Je... C'est où le dernier mon. Tu l'as vu, il est dans la tente. C'est pas de blague. Se rapproche, changement de zone de sécurité. Je t'habille, je t'habille. il il Allez, Let's go, go way voilà. way Let's go, Zach Let's go, let's go. <rire> Et voilà 22 <rire> en plus Et oui gros, oh -oh la folie. Wouhou <rire> Oh là là, là. J'étais tendu gros <rire> <rire>